Bonjour tout le monde. Donc on va continuer notre anatomie du thorax par la troisième partie qui va consister à l'anatomie du médiastin. Donc le médiascent, on va le partager en deux cours. Le premier cours va consister à l'anatomie du médiastin antérieur et moyen, et le deuxième cours, on va parler du médiastin postérieur. Donc on va prendre comme plan, donc après définition, <coughs> on va parler de l'anatomie descriptive. Formes et limites et subdivisions du médiastin, Et puis, on va parler de différents constituants qui rentrent dans le médiastin antérieur, moyen et postérieur. Donc, les objectifs du cours. Donc, à la fin de ce cours, vous devriez être capable de décrire le médiastin, la forme et la division de, du médiastin, ainsi que d'écrire les différents éléments du médiastin. On va voir chaque élément l'origine, son origine, son trajet et sa terminaison. Chaque élément. On va décrire ces trois, ces trois, euh, ces trois objectifs. Donc, comme définition, le médiastin, il est, euh, il vient du mot latin mediastinus, ça veut dire se tenir au milieu. Donc, le médiastin, comme le nom l'indique, c'est la partie médiane de la cavité thoracique. Et vous savez que la cavité thoracique elle est faite de part et d'autre des deux régions pleuropulmonaires. Qui, qui, est, qui sont abrités par le poumon, entourés par la plèvre. Et entre les deux poumons, on trouve un espace qui est riche d'éléments vasculaires, aériques, euh, digestifs. Tous ces éléments sont entourés par un tissu conjonctif lâche et adipeux. Donc ces organes contractent entre eux des rapports étroits et assez constants. Donc la forme... Donc schématiquement, le médiastan a la forme d'une pyramide comme vous voyez sur le schéma. Une pyramide à base inférieure et un sommet supérieur. Il représente environ, environ le cinquième du volume de la cage thoracique. Et chez l'adulte, il a une hauteur moyenne de 15 à 20 cm, une largeur de 4 à 5 cm en haut et de 12 à 15 cm en bas. Ces limites, ils sont simples. Donc, en avant, c'est le sternum, en arrière, c'est la colonne vertébrale dorsale, en haut, c'est l'orifice supérieur du thorax, en bas, c'est le diaphragme, et latéralement, ce sont les plèvres. Donc, il y a plusieurs classifications, mais la classification qui est euh, plus répandue et qu'on utilise le plus fréquemment, c'est la classification anatomique de Felson. Il divise le médiastin dans le plan entéro postérieur Donc ça c'est la partie antérieure, là c'est la partie postérieure. Donc dans le plan antéro-postérieur, dans ce plan-là, on peut subdiviser le médiastin en trois parties. La partie tout antérieure, schématisée en rose, qui se trouve juste en arrière du sternum. La partie moyenne, schématisée en jaune, c'est la trachée. C'est le plan de la trachée. Donc, tout ce qui est en avant de la trachée, c'est le médiascent antérieur. Tout ce qui est traché elle-même, c'est le médiascent moyen. Tout ce qui est en arrière de la trachée, schématisé en vert, c'est le médiascent postérieur. Donc, c'est assez simple comme division. En avant de la trachée, c'est le médiacin antérieur, le média, le, la trachée elle-même, c'est le médiacin moyen, et en arrière de la trachée, c'est le médiacin postérieur. Le médiacin antérieur, il contient le cœur, en bas, les gros vaisseaux et le thumus. Le médiacin moyen, on a dit, sur le plan de la trachée, les branches souches et les crosses, la crosse de la horte et la crosse de la zyrusse. Le médiastin postérieur, en arrière de la trachée, il contient l'œsophage, la horde descendante, la veine azygos, le canal thoracique et d'autres éléments qu'on va voir dans le cours. On va s'attaquer au médiastin antérieur. On a dit que le médiastin antérieur, il est limité en avant par le sternum et en arrière par la trachée. Ce médiasin, il contient un certain nombre d'éléments. Déjà, dans sa partie inférieure, il contient le cœur et le péricarde. On ne va pas décrire le cœur ni le péricarde parce que ce sont les chirurgiens cardiaques qui vont faire l'anatomie du cœur et du péricarde. On va décrire ce qu'il y a au-dessus du cœur et de péricarde. Ça veut dire les gros vaisseaux supracardiaques. Ils sont là. Et la loge chimique, c'est le thumus qui est tout supérieur. Alors le thumus, c'est quoi Vous voyez sur le schéma, c'est ça le thumus. Le thumus est un organe qui est lymphoïde, surtout développé à la naissance et pendant la première. Et en arrière du plastron sternocondral. Il est limité en avant par le sternum en haut. Le ligament sterno-péricardique supérieur en bas. En arrière, on trouve la lame péricardique en haut et le péricarde fibreux en bas. Et latéralement, bien sûr, comme vous voyez, ce sont les deux poumons. La dimension, donc chez le nouveau-né, il pèse 5 grammes et il mesure 5 cm de longueur et 1 à 2 cm de largeur. Vers l'âge de, de 3 ans, le thymus atteint son volume maximal, ça veut dire entre 25 à 40 grammes. Dans la période de puberté, on va noter une involution de l'organe, ça veut dire que le thymus va diminuer de volume. Donc depuis la naissance, le thymus va augmenter de volume jusqu'à l'âge de 3 ans, là où il prend le volume le plus maximum. Et puis, à partir de là, le volume, à partir de la puberté, le volume de la tu, du, du thymus va diminuer et, c et, et son épaisseur aussi va diminuer. Donc, il va on note une involution de l'organe. Et celui-ci régresse plus ou moins vite sans disparaître. Donc, il ne disparaît pas. Il est toujours là, mais il est de petite taille chez l'adulte. Pourquoi Parce que le thumus, il intervient dans le système immunitaire chez l'enfant. C'est ça pourquoi il garde un bon volume, un gros volume chez l'enfant. Mais chez l'adulte, il intervient plus dans le système immunitaire. Ce sont d'autres organes qui interviennent. Donc c'est ça pourquoi le thumus va diminuer. La forme et la consistance, donc il est de consistance molle, de couleur gris, gris rosé. Il, il est composé de deux lobes, comme vous voyez, un lobe droit et un lobe gauche, unis sur la ligne médiane dans leur région moyenne. Le lobe gauche est le plus souvent plus développé, le lobe gauche est le plus souvent développé que le lobe droit. Pour chaque lobe, on distingue un corps. Et deux extrémités. Cette extrémité supérieure, il arrive jusqu'à la partie cervicale, susternale, la partie cervicale. L'extrémité inférieure, elle est les plus vaste que l'extrémité La vascularisation et l'énervation de cet organe, comme vous voyez sur le schéma, le thymus est vascularisé par l'artère trabuculaire issue. De l'artère thoracique interne. C'est là, c'est l'artère thoracique interne, ou bien dite aussi l'artère mammaire interne. Et on trouve quelques artères qui viennent de cette artère mammaire interne qui vascularise le thymus. Ce sont des artères trabéculaires, ici et ici. L'artère thoracique interne ou bien mammaire interne gauche, l'artère thoracique ou bien... Ma mère interne droit. Le drainage veineux s'effectue par les veines thyroïdiennes inférieures, thoraciques internes et brachiocéphaliques gauches. Ça, c'est le premier élément du médiastin antérieur, c'est le thymus. Deuxième élément. Donc, on va partir de la partie la plus antérieure vers la partie la plus postérieure. Donc, si on ouvre le sternum, on trouve le thymus. Si on enlève ce thymus, on va tomber sur le plan des vaisseaux supracardiaques. Et le premier vaisseau supracardiaque qu'on trouve, c'est la veine cave supérieure. Cette veine cave supérieure, elle est née dans le médiastin antérieur par l'union de deux grosses veines aussi c'est la veine brachiocéphalique gauche et la veine brachiocéphalique droite. Ces deux veines brachiocéphaliques, gauche et droite, vont recevoir tout le sang veineux de la partie du membre supérieur et de la tête et cou La veine brachiocéphalique gauche va recevoir le sang veineux du membre supérieur gauche et de la partie gauche de la tête et cou. Donc, la veine brachiocéphalique gauche, elle est née aussi par l'union de la veine jugulaire gauche et la veine sous-clavière gauche. La veine brachiocéphalique droite, elle est née par l'union de deux troncs aussi la veine sous-clavière droite et la veine jugulaire interne droite. L'union des deux veines brachiocéphaliques, droite et gauche, vont faire la naissance ici de la veine cave supérieure. Donc du coup, la veine cave supérieure va drainer tout le sang veineux des deux membres supérieurs et de la tête et cou. Le trajet, donc on a parlé de la naissance de cette veine, maintenant le trajet. La veine cave supérieure descend obliquement en arrière. Donc ça c'est la partie antérieure, ça c'est la partie postérieure. Ça c'est une coupe en profil, c'est une coupe latérale. La partie antérieure, là il y a le thumus, on enlève le thumus, on va tomber sur la veine cave. La descente, il est comme ça. Obliquement en arrière et à droite se moulant sur la face, le flanc postéro-droit de l'aorte qui est là, ascendante, pour rentrer dans le sac péricardique. Ça, le sac péricardique, la veine cave supérieure va entrer pour se jeter à la fin dans l'oreillette droite, ou bien l'atrium droit. La branche, les branches collatérales. Il faut savoir que la seule collatérale régulière consente est la veine azygose. La veine azigos va recevoir tout le sang veineux des espaces intercostaux. Ils vont se réunir pour donner la veine azygose qui va aller se jeter dans la veine cave supérieure. Donc du coup, la veine cave supérieure va recevoir tout le plan veineux. Tout le sang veineux de la partie supérieure du thorax. Si on, enlève, on a enlevé le thymus, là le sternum, on a enlevé le thymus, on a enlevé la cave. Le troisième élément du médiastin antérieur, c'est l'aorte ascendante. L'aorte ascendante. L'aorte est le tronc d'origine de toutes les artères systémiques du corps. L'origine, ici, la partie ascendante de l'aorte, naît au niveau de la base du ventricule gauche, au niveau de l'orifice aortique. Trajet et terminaison. Il se dirige d'abord un peu obliquement, en haut, en avant et à droite, sur 3 à 4 cm. Puis il monte verticalement sur 3 cm environ. Donc il faut savoir que la horte ascendante, la naissance, c'est au niveau du ventricule gauche. et là un trajet en haut, un peu à droite et en arrière. Il va se terminer ici. Il va pas se terminer, mais il va prendre un autre nom. Là, c'est l'aorte ascendante, parce qu'elle a un trajet ascendant. Là, dans le médiastin moyen va prendre le nom de la crosse de l'aorte, parce qu'il fait une crosse. On va parler tout à l'heure, lorsqu'on va parler des éléments de médiastin moyen. Là, maintenant, on est dans ce plan-là. Donc, ce plan-là, thumus, car supérieur, aorte ascendante. Il faut noter l'origine au niveau du ventricule gauche. Un trajet ascendant, ça c'est important. La longueur elle est de 6 cm avec un calibre d'à peu près 3 cm. On a parlé du thumus, on a parlé de la veine cave supérieure, on a parlé de la horte ascendante. Non on va parler du tronc de l'artère pulmonaire. Tous ces éléments sont dans le médecin antérieur. Le tronc de l'artère pulmonaire, c'est ça le tronc de l'artère pulmonaire. C'est juste cette partie. L'artère pulmonaire, il naît au niveau du ventricule droit, en arrière du troisième espace intercostal gauche. Le trajet... Il se dirige vers le haut, voilà, vers le haut, et un peu à gauche, et en arrière. D'accord Il se termine où Il se termine en se divisant en artère pulmonaire droite et artère pulmonaire gauche. La longueur 5 cm, diamètre 3,5 cm. C'est tout ce que vous devriez savoir. Je vais répéter. Donc là, le tronc de l'artère pulmonaire naît au niveau du ventricule droit. Il a un trajet en haut, un peu à gauche et en arrière. La longueur 5 cm et un diamètre de 3,5 cm. Et se termine en se divisant en deux artères l'artère pulmonaire droite, l'artère pulmonaire gauche. On a parlé de l'alochimique, la veine cave supérieure, l'aorte ascendante, le tronc de l'artère pulmonaire, et là maintenant on va parler des nerfs phréniques, les deux nerfs phréniques. Alors, les deux nerfs phréniques aussi. Ils sont responsables de quoi Ils sont responsables de la mobilité du diaphragme. C'est ça l'importance des nerfs. C'est grâce à ces nerfs que le diaphragme se contracte, se relâche. Se contracte, se relâche pour donner l'inspiration. Donc, la naissance, c'est né au niveau de la, de la colonne cervicale, au niveau de la quatrième vertèbre cervicale, donc au niveau de la moelle épinière au niveau de la quatrième vertèbre cervicale. Les deux nerfs, ça c'est l'origine, le trajet. Les deux nerfs sont un peu dissemblables. Ça veut dire que le trajet de, de, qui, du nerf droit, ce n'est pas le même que le trajet du nerf gauche. Le trajet du nerf droit, frénique droit, c'est un trajet qui est direct, presque vertical, descendant. Direct, et descend ici. Jusqu'au diaphragme. Alors que le nerf gauche, il va faire une petite crosse ici. Il va se mouler sur la, con la convexité de la masse cardiaque. Et puis il va se terminer au niveau du diaphragme. La terminaison, le nerf phrénique droit aborde le diaphragme en dehors et un peu en avant du foramen de la veine cave inférieure. Et et le gauche, un peu en arrière de l'apex du cœur. Le plus important, c'est de savoir que là, c'est la terminaison au niveau du diaphragme. Point. Donc, je vais répéter les choses importantes. Naissance du nerf chénique, l'importance du yellow, c'est parce qu'il énerve le diaphragme. C'est un nerf qui est mixte. Ça veut dire il est motrice et sensitif. Motrice et sensitif. C'est ça pourquoi on dit qu'il est mixte. Il est au niveau de la quatrième vertèbre cervicale. Les deux trajets, ils ne sont pas pareils. Le nerf droit, phrenique droit, il est presque vertical. Le nerf phrénique gauche, il décrit une courbure, correspond à la courbure du cœur. Et la terminaison au niveau du diaphragme. Le cœur et le péricarde, comme on a dit tout à l'heure, on ne va pas en parler ça va être traité dans euh, l'anatomie du cœur. Donc, juste pour faire un, un, petit, un petit résumé, le médiasin antérieur, il est limité en avant par le sternum, en arrière par le plan trachéal. Les éléments qui euh, existent dans le médiasin antérieur, premièrement le thymus deuxièmement la cave supérieure, troisièmement l'aorte ascendante, quatrièmement le tronc de l'artère pulmonaire, cinquièmement les deux nerfs Là maintenant, le médiasin moyen. On a dit le médiasin moyen, c'est quoi C'est le plan trachéal. Donc tout ce qui est traché-branche, le plan de la trachée, c'est le médiasin moyen. Il contient quoi Il contient la trachée et la division bronchique, les artères pulmonaires droite et gauche, la crosse de l'aorte, la crosse de la zygos et quelques nerfs et lymphatiques. On va commencer par la trachée. La trachée, est un conduit fibro cartilagineux appartenant aux voies au voie, au voie respiratoires inférieures. Il est destiné à véhiculer l'air respiratoire et fondatoire. Les branches sont de conduits aéri aérifères de même nature que la trachée et situés entre cette dernière et les alvéoles. Donc l'origine, c'est ici. Et fait suite au larynx, on regard de la sixième vertèbre cervicale et du bord inférieur du cartilage cricoïde. Donc cartilage cricoïde ici. La trachée va commencer juste là. Là, ça correspond à la sixième vertèbre cervicale, la C6. Il a un trajet ici. Donc on peut la diviser en, trajet, en, en, en, en trachée cervicales. Et puis, ils plonge dans le thorax, dans le médiastin moyen. C'est la trachée thoracique. Et là, elle se divise en deux, en bronze-souche droite, bronze-souche gauche. Cette partie de la division s'appelle la bifurcation trachéale ou bien la carène. Ici, on trouve 15, un 20 de ces cartilages-là qui forment la trachée. La bifurcation trachéale, comme vous voyez ici sur le schéma, la bronze souche droite, elle est plus verticale que la bronze souche gauche, qui est un peu plus horizontale. Il forme entre les deux un angle de 70 degrés. La branche principale droite, elle est plus verticale, plus large et moins courte. Ah pardon, et plus courte. Ça veut dire, je vais répéter, la bronze souche droite, est les plus verticales, elle est plus courtes, elle est plus, plus larges. La bronze souche gauche, elle est moins verticale, elle est plus longues, elle est moins grosse. Grosse, c'est par rapport au diamètre. D'accord. Donc la, la droite, elle est presque verticale, elle mesure 2,5 cm, alors que la gauche, elle est plus longue, plus horizontale, mais elle est dont le diamètre, elle est plus faible par rapport au diamètre de la bronze souche droite. Donc les rapports de la trachée, il faut savoir que devant la trachée, on trouve tous les éléments du médiascent antérieur. C'est simple. En avant la trachée, on trouve les éléments du médiascent antérieur, où on a parlé tout à l'heure. C'est la vingt-cave, c'est la horte ascendante, la vincave ici, la horte ascendante, le thumus. En arrière, il faut savoir que le rapport principal, L'élément principal qui existe en arrière de la trachée, c'est l'œsophage. Vous voyez ici. L'œsophage, il est plaqué presque contre la paroi postérieure de la trachée. Latéralement, c'est les deux côtés, les deux poumons et plèvres. Donc la trachée, la trachée, on en parlait. Le premier élément du médecin moyen, c'est la trachée. Les souches droite et gauche. On a décrit aussi les deux souches Ce sont des éléments du médiastin moyen. Les artères pulmonaires, droite et gauche. Donc l'origine des deux artères pulmonaires, c'est la bifurcation du tronc de l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire droite elle est plus longue, qu'on vous voyez sur le schéma, et plus volumineuse. Que la gauche. Il mesure 5 à 6 cm de long et 20 mm de diamètre. Son trajet, comme vous voyez, il est presque horizontal. L'artère pulmonaire gauche, il mesure 3 cm de longueur et 18 mm de diamètre. Les veines pulmonaires aussi, donc on a parlé des veines pulmonaires l'autre fois, les deux veines pulmonaires. À droite, il y a les deux veines pulmonaires. La veine pulmonaire supérieure droite, la veine pulmonaire inférieure droite. Et à gauche, il y a deux veines. Veine pulmonaire supérieure gauche, veine pulmonaire supérieure inférieure gauche. Quand on a parlé du premier élément du médecin moyen, c'est la trachée avec les bronches souches. Les deux artères pulmonaires, les quatre veines, deux de chaque côté. Deuxième élément, c'est la crosse de la horte alors on a parlé de la horte ascendante dans le médiastin antérieur parce que ça c'est la partie antérieure ça c'est la partie postérieure ça c'est la horte la horte ascendante c'est le médiastin antérieur lorsqu'il fait ses cro sa, sa crosse d'avant en arrière la crosse de la horte se trouve dans le médiastin Moyen, et puis la horte descendante, c'est le dessin postérieur. Donc restons ici, dans la crosse de l'aorte. La crosse de l'aorte, il donne trois éléments qui sont très importants, trois artères. Le tronc artériel brécocephalique, droit. La carotide primitive gauche. L'artère sous-clavière gauche. Ça, c'est d'avant en arrière d'avant, en arrière. D'avant, on va trouver l'artère euh, brachiocéphalique droite. Et puis, la carotide primitive gauche, en arrière, on trouve l'artère sous-clavière gauche. Ça, c'est la partie de la crosse de la horte qui se trouve dans le médiasin moyen. La crosse de zygos on a parlé tout à l'heure aussi de la crosse de zygos on a dit que... La crosse de la va se jeter dans la veine cave supérieure qui est dans le médiastin antérieur. Et la crosse de cette zygos elle-même, la, elle la veine azigos, on va parler dans le cours prochain, c'est une veine qui se trouve dans le médiastin postérieur. Pour venir se jeter dans le médiastin antérieur, là où il y a la veine cave supérieure, elle doit faire aussi une crosse d'arrière en avant. Et cette crosse... S'appelle la crosse de l'asibus. Voilà, on a terminé pour les médicaments antérieurs et moyens. Pour la prochaine fois, on va parler de médicaments postérieurs. Merci.